Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de MAPI. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du Web2Store. Oui. Donc, le Web2Store, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, mm -hmm. mais euh, dont on parle depuis peu. Oui, alors, le Web2Store, on en a tous fait euh, sans le savoir. Un peu, on est tous des jourdains du, du Web2Store, en fait. On a tous un, un jour cherché sur Internet un produit. L'endroit où, euh, où on pouvait le, se le procurer et euh, on s'y est rendu et on a acheté le produit. Donc, ça, on l'a fait depuis, depuis longtemps. C'est un phénomène quand même qui prend de l'ampleur depuis 2-3 ans, on en parle de plus en plus. Alors, pourquoi Parce que, euh, en réalité, euh, au départ, notamment les réseaux d'enseignes faisaient du e-commerce euh, e avec, euh, avec leur site, Ils se sont assez rendus compte assez rapidement que ça posait un problème de concurrence avec leur propre réseau d'enseignes physiques, ont fait évoluer tout ça, plus dans des logiques, d'aller, euh, certes, toujours vendre en direct, mais aussi d'aller ramener, finalement, des utilisateurs dans les points de vente, à travers des promotions, euh, du marketing direct, et tout un tas de, de dispositifs qui ont fait qu'eux-mêmes se sont mis aussi à ramener des, euh, des commerçants dans leurs points de vente depuis leur, euh, leur site internet. Cela dit, ils ne touchent que leurs, que leurs utilisateurs dans ce, dans ce cadre-là. Euh, donc tout l'enjeu du Web2Store, c'est ce qui est en train de se développer depuis 2-3 ans, c'est de dire non, mais le Web2Store, c'est beaucoup plus large que ça. Euh, il faut pouvoir euh, en fait, s'adresser au, au maximum de gens. Ce qu'on constate aujourd'hui à travers une étude qu'on a faite avec BVA, c'est que 91% des gens ont, une ont déjà eu une expérience Web2Store et le font assez, assez régulièrement. Donc ça concerne tout le monde. Tout le monde maintenant, où de plus en plus de gens sont équipés de smartphones, de, smartphone, de tablettes. De ce fait-là, le Web2Store prend une ampleur considérable. Puisque dans notre attitude, de tous les jours, on le faisait donc il y a déjà très longtemps, mais là ça se démultiplie très largement avec Internet. On cherche un produit sur Internet avant de chercher le magasin. Donc l'important pour un réseau d'enseignes ou un commerçant indépendant, euh, c'est d'être visible sur internet. Et pour être visible, l'essentiel c'est d'être visible à travers ses produits puisque c'est ce que cherche le consommateur. Il ira dans le magasin où est le produit qu'il cherche. Il ne va pas aller d'abord dans le magasin, il ne va pas d'abord chercher le magasin pour savoir si éventuellement il y a le produit qu'il cherche. Non, non, il cherche le produit, ça c'est très important. Donc si je suis un petit magasin et que j'ai un site internet, il ne faut pas que je mette mon site internet en avant mais le produit que je vends. Et donc dans ce cas-là, comment je fais pour mettre ce produit en avant alors il faut, faut effectivement plutôt, euh, plutôt faire les deux, il enfin, faut faire les deux, faut, bien sûr euh, on peut se mettre en avant mais il faut se rendre visible et se rendre visible à travers ces produits, euh, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il y a maintenant un certain nombre d'acteurs sur le marché qui proposent des solutions, Mappy en, en fait partie et propose à des, euh, à des commerçants qu'ils soient indépendants ou à des réseaux d'enseignes d'être visibles. Sur MAPI, MAPI, c'est 10 millions d'utilisateurs par mois, sur tous ces supports, qu'ils soient mobiles ou, ou, euh, ou PC, ou tablettes. Et c'est euh, 330 millions de visites par an. Donc on est un grand carrefour d'audience. En plus, on a une carte où on peut mettre en visibilité, finalement, les, euh, les commerçants ou les réseaux d'enseignes. Euh, pour les réseaux d'enseignes, on peut même utiliser la, leur marque, hein, leur, leur logo. Et derrière... On peut mettre euh, et on le fait à travers notamment euh, Mappy Shopping euh, en visibilité tous les produits d'un point de vente, alors d'un réseau d'enseignes, mais aussi point de vente par point de vente. On va pouvoir voir tous les produits qui sont disponibles dans tous les points de vente d'un réseau d'enseignes. Disponible, on peut, on peut voir le, le stock. Euh, et on peut voir si le produit est en stock ou pas. Absolument. On a fait une opération à Noël. Euh, notre opération de Noël MAPI, où on a mis en avant, donc euh, c'est une opération spéciale, euh, on a mis en avant les magasins de jouets. Donc tous les euh, grands réseaux de jouets, euh, les Toys R Us, Jouets Club, euh, Pickwick, euh, dans le, plutôt dans le nord de, le nord de la France. Euh, et euh, on avait les catalogues de ces, euh, de ces réseaux d'enseignes. Et pour certains d'entre eux, pas pour tous, on avait effectivement la logique d'avoir tous les produits et de savoir s'ils étaient en stock ou pas. Voilà. Alors, quand on, quand on cherche un produit sur internet, généralement c'est Google avec euh, Google Maps, Donc comment on arrive quand on s'appelle Mappy à se démarquer de ce, de ce gérant d'internet Alors d'abord, il euh, n'y a pas que Google puisque on a… Euh, millions de visiteurs uniques tous les mois. Euh, donc, euh, on peut pas dire que euh, ce soit rien. Euh, donc, on a du monde qui vient de voir euh, assez, pour l'essentiel, assez directement. Hein, c'est euh, plus de 80% de nos utilisateurs viennent en direct, euh, en direct sur MAPI Donc, ça, c'est un, un patrimoine euh, essentiel. Euh, et ensuite. Euh, de toute façon, euh, par rapport à l'acteur euh, dont vous parlez, qui est un moteur de recherche euh, à la base, on est aussi présent euh, à travers une recherche produit euh, sur, euh, sur des, résultats, euh, des résultats Google de toute façon. Après, Google Maps par rapport à, à Mappy, c'est un, euh, un autre sujet. Nous, on a, euh, on a des utilisateurs qui aiment beaucoup euh, Mappy pour euh, plusieurs raisons. D'abord parce que la carte est un petit peu différente, parce que c'est vrai qu'on est très anciens sur le, sur le marché, euh, mais aussi parce qu'on a des produits spécifiques. Et euh, la logique euh, que j'évoque de, de Mappy Shopping ou de recherche produit, pour nous elle est très importante parce qu'on est très implanté dans le local. Bon, Google c'est une société mondiale, euh, qui a d'énormes moyens certes, mais... Euh, Mapi est adossée à Page Jaune, hein, c'est le groupe SOLOCAL. Et donc nous avons l'intégralité à notre disposition des contenus locaux que l'on a à travers Page Jaune. Donc nous sommes extrêmement précis et complets en fait, dans les informations qu'on peut avoir sur notamment le commerce local.